Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais faire une vidéo, euh, bon, parler un peu euh, de ce qui arrive avec la situation euh, avec les métaux précieux, l'or et l'argent et parler bien entendu aussi du dollar américain, de l'indice euh, DXY euh, qui euh, se porte pas mal euh, mal euh, depuis quelques jours comme je vous avais dit, moi je vise toujours le 88 de l'indice DXY, on est rendu à... Euh, euh, 90, bon 91, on a baissé en bas de 91, donc euh, c'est un signe qu'on est vraiment en tendance baissière, mais c'est euh, vu que le dollar américain, comme je vous avais expliqué, vu qu'on est dans un une masse très très importante de devises au niveau de la planète euh, les mouvements se font tranquillement mais euh, si on regarde sur le graphique à long terme c'est indéniable, on est en tendance baissière euh, et euh, habituellement c'est bon pour l'or l'or en profite euh, dans ce cas-ci c'est surtout le bitcoin qui a vraiment profité de la dégringolade de bah, dégringolade comme on dit ça dégringole pas, euh, c'est pas volatile comme le bitcoin justement mais euh, le bitcoin en a profiter vraiment. Dans le fond, c'est une perte de confiance dans la devise américaine. C'est vraiment ce qui se passe au niveau mondial. Euh, on imprime à outrance des devises américaines. C'est un peu partout la même chose au niveau des, euro, des euros, mais surtout la devise américaine, c'est le bord ouvert. C'est un jeu de mots parce que comme quelqu'un disait, les bords sont pas ouverts. Donc, euh non, c'est vraiment euh, dû au fait qu'on a comme seul le remède pour repartir cette économie, c'est de, de, de créer encore de la monnaie, de la monnaie de singe qu'on appelle dans le fond, qui se trouve appuyée sur rien, Tu n'est même pas appuyé sur l'or sur rien. Donc, on crée cette monnaie en abondance et ce que ça fait, c'est que la devise américaine, surtout parce que dans le fond, c'est du dollar américain, en souffre beaucoup. Et l'or elle, a rebondi comme... On, on le voyait probablement arriver, on savait pas trop, mais sur la moyenne mobile, 2, <coughs> excusez, 200 jours, sur un graphique euh, là, euh, moyen, euh, court terme, là, euh, sur un graphique euh, quotidien, donc euh, c'est <coughs> une nouvelle quand même encourageante au niveau des métaux précieux, et puis dans le fond, comme je vous dis, la tendance euh, euh, long terme euh, n'a pas changé, la tendance long terme est vraiment euh, à la hausse, euh, euh, on monte avec euh, le, cette tendance-là, et euh, c'est lorsqu'on arrive à des crues qu'on peut trouver des, des points soit d'achat euh, ou encore de réflexion. Euh, si on est déjà dans le marché, de ne pas sortir du marché. Et c'est là que c'est difficile parce que toutes nos euh, euh, tout euh, ce qu'on avait cru euh, s'est remis en question. Mais il faut pas, il faut rester dans le marché. Et c'est comme ça qu'on peut réussir. Et même euh, euh, Daily Gold, ça se trouve être un site que je suis un peu... Là, pis, euh, euh, lui a fait une super analyse. Euh, euh, Peut-être que je pourrais vous mettre le lien. C'est un livre qu'il donne gratuitement sur euh, l'or à long terme et euh, dans les dix prochaines années. C'est un peu euh, euh, normal. Dans les dix prochaines années, euh, ben, comme on l'avait dit depuis, euh, depuis un an, ben, on dit dans les neuf. jusqu'à 2030 probablement. Euh, ça va être un rallye euh, bullish pour euh, l'or, euh, l'argent aussi. Euh, l'argent qui est en plus un métal industriel qui fait partie de tout euh, le, le domaine de l'électrification, soit des transports, soit des, euh, des panneaux solaires. Tout ça, on n'a pas trouvé de meilleur conducteur que l'argent pour euh, vraiment confectionner ça. Et les panneaux solaires et toutes les technologies... Euh, euh, euh, des hautes technologies au niveau du, euh, de l'énergie donc euh, euh, l'argent a cet avantage d'être un métal industriel euh, et qui euh, euh, n'est presque pas récupéré donc euh, l'argent va être à un certain moment donné en pénurie ce qui va faire en sorte que le, le prix va monter d'une manière vraiment importante dans les prochaines années et l'or c'est la valeur refuge vu qu'on imprime euh, en fou il y a un peu d'utilisation de, de l'or de dans des euh, technologies, mais c'est vraiment peu. La, la grande euh, utilisation, c'est le stockage par les banques centrales de l'Ingo et aussi la joaillerie. Donc, euh, c'est vraiment les, les fonctions principales et il y a des pays comme l'Inde, la Chine, mais plus l'Inde... Euh, qui sont très très forts encore sur euh, la possession de bijoux, tout ça donc euh, euh, c'est des gros marchés l'Afrique aussi, beaucoup on voit euh, des personnes qui sont très pauvres mais lorsqu'ils peuvent avoir une petite quantité d'or euh, euh, c'est des valeurs qui sont euh, fondamentales, un, un morceau de papier, peu importe quel pays euh, l'émet euh, ça fluctue surtout euh, dans des pays comme africains mettons, certains pays africains euh, la devise fluctue beaucoup donc euh, les personnes aiment mieux avoir quelque chose de solide et l'or... Euh, c'est une valeur comme ça. Et au niveau des États-Unis, il ne faut pas oublier aussi euh, que plusieurs personnes ont perdu confiance dans le système financier. Et c'est la raison pour laquelle ils stockent de l'or et de l'argent, des pièces d'or et de l'argent. Même, il y avait à un certain moment une pénurie de, de pièces d'argent. Là, je pense qu'on a eu de très, très grandes ventes les derniers temps. C'est un peu normal avec le contexte euh, économique de ce qui se passe à cause des... Confinement à répétition et surtout euh, l'hiver euh, va être dur. Euh, ben, euh, Joe Biden l'a dit, mais là on a, vous avez vu ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir. Euh, Christian Freeland qui se trouve être notre ministre des finances l'a dit aussi que l'hiver va être rude. Donc elle nous prépare à, à encore des confinements et euh, euh, injecter de l'argent dans le système euh, c'est sûr que ça remplace pas euh, euh, l'économie réelle. Là. Ce qu'on est en train de se faire faire, c'est euh, se faire préparer à, au grand reset. J'ai terminé mon le, le premier livre de Klaus Schwab. Euh, qui se trouve être la quatrième révolution industrielle et je vais vous parler dans une des prochaines vidéos, un peu vous décortiquer ça. Euh, en gros, dans le fond, il n'y a rien de nouveau du plan global. Euh, il est vraiment euh, décrit dans, euh, sur le World Economic Forum, euh, au niveau du Grand Reset, au niveau de la vision du monde de Klaus Schwab qui. Euh, qui est le forum économique de Davos, là, World Economic Forum qui sera être le site, a été fondé en 1970 et c'est Claude Schwab avec des idéologies euh, qui, comme je vous ai parlé souvent, ressemblent vraiment à la troisième vague d'Alvin Toffler. Donc euh, c'est un peu un, un genre de futur euh, euh, et j'ai complété le livre hier soir, j'avais eu peu de temps pour euh, le terminer, je l'ai euh, terminé hier soir, et c'est ça, dans le fond, euh, si ça serait simplement un, un côté économique on veut, ben, resetter, dans le fond, c'est de l'improvisation aussi, c'est de la propagande qu'on fait là, là. on essaie de faire passer à la population, à ceux qui sont euh, connectés simplement à des médias traditionnels, qui sont de connivence avec les gouvernements, c'est même pas... Écoutez, c'est même pas dur à savoir. Si vous allez vous informer plus profondément, vous voyez tout autre aspect des choses. En tout cas, tout ça pour dire qu'on nous prépare tranquillement à cette propagande-là, qu'il va falloir faire un grand reset, tout ça. Mais c'est plus le côté idéologique. Dans le fond, on veut vraiment brimer nos valeurs. Et on veut brimer des valeurs. Dans ce que je vais vous en parler, je vous citerai. Il parle même de la famille, de notre, notre, notre manière de penser aussi, qu'on soit religieux ou pas, mais euh, c'est un droit fondamental de, de, on a, dans notre charte des droits et libertés. Nous, ici au Canada, on nous dit euh, fond, fondamentalement on a le droit de, de religion, d'association même, peu importe le motif d'association, c'est très très important. Euh, là, on n'a plus le droit d'association, pas le droit de, de pratiquer notre religion, peu importe euh, on est de quelle religion, on ne peut même pas euh, euh, avoir le libre choix de... de euh, de nos déplacements au, au Canada. Euh, on dit que c'est à cause de la crise du coronavirus et non pas la pandémie, parce que qu'une pandémie, je ne sais pas c'est quoi la définition, je ne me souviens pas, je l'ai su dans toutes nos discussions qu'on a eu, euh, Mais euh, on est à 0.02 je pense, de mortalité. Ça, je parle total du coronavirus. Mais si on, on, on prend les cas là, de coronavirus, c'est ridicule. c'est pas une pandémie, mais en tout cas. La propagande est là pour nous dire que c'est une pandémie. Euh, mais c'est quand même grave. C'est une grosse grippe, puis il faut faire attention. Puis les personnes au-dessus de 70 ans, il faut prendre des mesures pour ça. Ça, j'ai toujours dit ça, je le maintiens encore. Donc, euh, les personnes qui sont à risque. Mais c'est ça qu'on aurait dû faire, dans le fond, faire attention aux personnes qui sont t'as risque et puis laisser euh, euh, l'économie comme ce qui s'est fait en Suède, j'ai encore vu une vidéo, c'est toute beauté de, de voir des personnes euh, qui n'ont pas été traitées comme des enfants, qui sont responsables, et le taux de mortalité est à peu près semblable, même peut-être moins que celui du Québec, donc il euh, n'y avait pas d'argument solide là-dessus, euh, mais euh, non, c'est encourageant de voir ça, bon, tout ça pour dire qu'on va revenir là-dessus, le grand recette, on va aller tout de suite au graphique, euh, on va en parler, euh, on va commencer avec le dollar américain, comme je vous avais dit, le dollar américain, on va aller sur le graphique, euh, ça ça se trouve être un, un graphique euh, euh, quotidien, mais euh, je l'utilise des fois pour visualiser la moyenne mobile euh, 200 jours tout simplement, mais euh, sur un graphique, euh, comme ça, on va, va l'enlever la moyenne euh, mobile euh, 200 jours, parce que sur un... Graphique hebdomadaire, ça ne nous donne pas tout à fait la même euh, vision là, des choses. Donc, j'avais tracé ma ligne ici. Ça fait un très, très bon bout. Je vous avais dit que ce support-là était cassé à long terme. Et là, maintenant, on continue la chute sur un graphique hebdomadaire. Et on voit très, très bien que les deux, trois dernières semaines, on a cassé ici ce support-là, qui était quand même facile à casser. Et ça serait le prochain prochain objectif, ce serait 88, là, le, le dollar américain. Et ici, notre oscillateur s'en va à la baisse. Euh, au niveau du RSI, on est encore euh, à la baisse, tendance à la baisse. Donc, le dollar américain euh, poursuit euh, sa chute. Euh, de cette manière-là, ben, euh, on a le bitcoin, je vais en parler, parce que dans le fond, c'est quand même euh, euh, <rire> exceptionnel. Et je suis un peu surpris que l'or est pas... Euh, euh, suivi la tendance du bitcoin euh, directement et je pense que peut-être que c'est précurseur parce que dans le fond euh, euh, sans être pro comme, comme je vous dis, pro-Bitcoin ou pro crypto devise je, compta, je constate, je vous en avais parlé il y a quelques, quelques mois, que je dois l'avouer, que le Bitcoin, ça s'en va à la hausse. J'avais tracé ma ligne ici, où je vous avais dit ça, je ne me souviens pas dans quel coin. Là. Ah, c'est ici, où on était dépassé. Et je dois le constater, le Bitcoin s'en va vraiment à la hausse et j'ai aucune idée où ce que ça va aller, mais ça, c'est la volatilité. On a très peu de dans le... On parle de tous les bitcoins existants, il y a très peu de personnes qui, qui interviennent pour faire monter le, le marché. Là, euh, parce qu'il y a 95% des bitcoins qui sont tenus, je pense, par, je ne suis pas sûr des chiffres là, directement, mais en tout cas, une petite quantité de personnes. Donc, ils peuvent jouer avec ça pour euh, créer des mouvements. Euh, C'est pour ça que le bitcoin, je trouve ça très, très volatile. Les mêmes au niveau du commerce, on n'utilise presque pas le bitcoin. On... Euh, <rire> On va acheter une auto, une automobile, et deux semaines après, notre automobile peut valoir 2000$ ou moins 2000$ avec le bitcoin. Donc, c'est vraiment pour un commerçant, pour personne qui utilise ça dans le commerce, ça serait très difficile à, à justifier. Pourtant, euh, l'or elle-même, comme je vous avais dit, euh, du temps que le dollar américain a baissé, l'or a suivi le même même mouvement. Mais comme je vous dis, on est sur le long terme ici. Long terme, euh, ça, ça se trouve être sur un graphique hebdomadaire. Moyenne euh, 20 périodes, 50 périodes. là, On pourrait prendre 40. Euh, ça équivaut à peu près à la 200 jours sur euh, la 40 périodes. 200 jours sur un graphique quotidien. Et on est à la hausse. Ici, regardez, c'est ça que je vous dis. On est allé toucher le 200, le 200 jours sur un graphique quotidien. Là, sur euh, un graphique hebdomadaire, euh, c'est à peu près la même image qu'on a. Et là, on a eu un rebond. Euh, ça semble bien, là, le rebond là, semble vraiment avoir fonctionné et surtout l'oscillateur ici n'est pas encore viré complètement ça, ça se trouve être sur un graphique hebdomadaire mais il euh, y a on va voir on va voir, là, euh, la partie n'est pas encore gagnée, on pourrait avoir de la consolidation encore à un long bout un peu comme ce qui s'est produit euh, euh, ici là, euh, en 2006 2000 euh, Jusqu'à 2007, là. donc une longue, longue consolidation. On avait eu un mouvement, on va aller comme ça, on avait eu un mouvement très, ben, 2006-2007, un euh, euh, mouvement très, très important. Ensuite, on a eu de la consolidation presque un an. Euh, C'est la même chose qui pourrait se produire sur ces 2009. C'est plus particulier. Le Bitcoin avait... Ah, l'or est-ce qu'ils n'avaient presque pas connu de, de descente importante? Mais là, dans le fond, on se trouve être... Dans cette longue figure-là, euh, qui nous montre que l'art est, est, est encore en tendance haussière. Et ce qu'on a eu comme, euh, comme euh, pic euh, de bas ici, là, euh, ben, ça, a, euh, ça a touché notre euh, de moyenne mobile de 200 jours. Et même si on défonce un peu, ce euh, c'est pas... Euh, ce n'est pas de regarder ça euh, précisément, c'est à peu près la, avoir l'image euh, long terme. Euh, Puis ça, ça se trouve être un graphique euh, euh, mensuel. Donc, euh, c'est ça, on se trouve être avec euh, cette situation-là. Et au niveau de l'argent, euh, c'est la même chose. Sur le graphique mensuel, on s'avance à long terme. Pour terminer, on va aller voir aussi euh, l'index... Euh, de, de l'or et de l'argent, et on voit que tout est beau, tout est à long, à long terme, c'est tout aussi il n'y a rien qui nous indique le contraire. Donc, euh, euh, regardez ça, si, si le rebond continue de même, on pourrait continuer la course, mais on va voir, on va voir, il peut y avoir encore de la consolidation, la partie n'est pas gagnée pour l'instant, mais euh, je vous dis, euh, il faut être présent, présent dans l'or et l'argent, les minières d'or, d'argent, euh, au niveau du Standard Poor's, ben là, on a encore notre grande figure qui semble avoir cassé ici, mais on, on va suivre ça. Donc, on se revoit bientôt. On, prochaine vidéo, peut-être le livre de Karl, euh, Klaus Schwab. On, on se revoit et on, on s'en reparle.